À travers ces discussions, vous pourriez obtenir de l'information importante qui pourrait vous aider dans le cheminement de votre carrière ou bien dans l'apaisement de certaines craintes qui ne cessent pas de perturber votre esprit, euh, euh, votre tranquillité d'esprit de temps en temps. Vendredi et samedi, la lune sera dans les Gémeaux, votre douzième maison. Vous vous sentirez contrarié pour aucune raison euh, apparente. Vous serez très émotionnel. Et vous pourriez avoir envie de pleurer de temps en temps, peut-être sur l'épaule de quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un euh, vous prenne dans ses mains, dans ses bras, pour vous rassurer.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 Dimanche et lundi, la lune sera dans le cancer, votre signe. Soudain, vous vous sentirez plus ouvert au changements, aux discussions et vous serez très communicatif. Donc vous serez plus ouvert aussi aux discussions et donc vous pourriez euh, avoir encore ici des rencontres et des discussions stimulantes et passionnantes. Vous aurez envie de profiter de la vie et avoir du plaisir, et vous verrez la beauté partout. Votre créativité sera en éveil, et si vous travaillez dans le domaine de l'art, c'est le bon moment pour amorcer quelque chose créatif, qui verra beaucoup de succès. Une très belle énergie vous habite, et vous serez une personne ressource pour votre entourage, sur lequel il pourrait compter. <coughs>